Oh non, mais c'est pas vrai! Hey, qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air dans ton assiette là? Bah ben alors, t'as pas l'air dans ton assiette, Victor? Ça va pas l'air d'aller, mon vieux, qu'est-ce qui se passe? Je J'arrive pas à être heureux. Mais attends, c'est parce que t'as pas la musique magique. Écoute. Musique, la logique. Ça va pas vous là C'est Euh -ce non, -ce j'ai envie, envie de mouler. Attends, j'ai ce qu'il te faut. Musique magique